Le Monument des enfants du Rhône est un monument aux morts dédié aux soldats lyonnais morts lors de la guerre franco-allemande de 1870, le sculpteur Étienne Pagny et a été inauguré le 30 octobre 1887. Le parc offre la particularité de présenter trois roseraies complémentaires. Cette richesse témoigne de la place prépondérante que la région occupe dans l'histoire de la rose. Le monument aux morts de l'île du Souvenir est un monument aux morts dédié aux victimes de la Première Guerre mondiale situé sur l'île du Souvenir. A été conçu par l'architecte Tony Garnier. Le jardin botanique de Lyon est un jardin botanique qui s'étend, au sein du parc de la Tête d'Or, sur 8 hectares dont 6500 mètres carrés de serre. Ses collections comprennent 15 000 taxons. la prochaine vidéo sur les animaux du parc de la tête d'or. N'oubliez pas de liker en bas à droite, au revoir.